Salut les potos! Comment ça va? Bon, j'attends qu'il y ait des personnes qui viennent sur le chat. Bon, euh, c'est pour reparler un peu de tout et de rien. Alors, je veux savoir, les potos, si vous déjà vous aimez bien la couleur que j'ai fait. Là, dites-moi ça dans le chat si vous aimez bien la couleur que j'ai fait. Et dites-moi euh, tout ce que vous voulez voir là pour. Un... Si vous voulez voir les choses, les potos, euh, sur des. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Corona Est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose sur, euh, sur ça Est-ce que vous voulez qu'on que je joue à Among Us Pas dans ce chat, mais dans un autre chat, je pourrais jouer à Among Us, si vous voulez euh... Est-ce que vous voulez qu'on fait des choses Vous voulez qu'on fait quoi, les gars Si vous voulez, euh, je peux essayer de lancer. Euh, Dites-moi comment lancer un live à mon avec un mon dessus. Si vous me dites ça dans le chat, je pourrais faire, je pourrais lancer ça. Dites-le moi dans les commentaires, les photos, là. Dites-moi comment c'est. Euh, voilà, après. J'espère que vous allez tous bien. Vous allez bien? Répondez dans le chat, s'il vous plaît. Bon. Salut, toi. Pour que tu regardes. Est-ce que tu m'envoies un message, là? Vous êtes deux à bon, regarder. Euh, salut. Euh, bah... Okay. bah... Je vous signale, est-ce que vous pouvez... Alors là, moi j'ai un truc à vous montrer les Si on arrive à 100 abonnés sur ma chaîne YouTube, je fais un méga concours. Un concours pour tout le monde. et grand petit mains, petits, tout le monde, là, il y aura ça, un truc super. à 100 abonnés, là, je fais un méga concours. C'est quelque chose de lourd, les potos, là. Quelque chose de lourd qui est dur. Et un truc, on fera la fête, là, je ferai un live et on fera la fête à 100 abonnés les poteaux. Dès que j'ai le trophée YouTube, je vous le montre. Et là, on fait un truc super. Vous allez voir les potos, c'est du lourd. Si j'ai le trophée, c'est du lourd. Pensez quoi à ça, les poteaux Allez, on va parler d'une chaîne YouTube que je connais bien. Soyez vous les connaissez bien sûr. Vous les connaissez ou pas? Dites-moi en chat, vous les connaissez. Alors, Soyen c'est deux youtubeurs, c'est des enfants français, très connus et très appréciés par tout le monde. Alors, je sais pas comment vous faites pour pas les aimer, Soyen Néo. Ceux qui les aiment pas, je sais pas comment ils font. Voilà, les potos, je voudrais savoir pourquoi. Bon, c'est comme ça, en fait, quand vous n'avez pas. Il y en a qui n'arrivent pas à apprécier son Néo. Voilà, c'est tout ça. Je pense que c'est juste la tenue, que c'est parti. Un hein. hein, poteaux, est-ce que vous pensez que si je fais un live là tout à l'heure, je fais un en direct, et si je enfin, fais un live là, vous voulez qu'on fait quoi les poteaux en le live Je vous parle de quoi Dis-moi dans les commentaires. Dites-moi un truc les photos. Euh, Dites-moi un truc les photos. Vous voulez qu'on fait quoi euh, Si vous voulez, là, on peut. Attendez. Je mets quelque chose. Répondez-moi au plus vite celui qui répond à bonjour. Euh, attendez. Celui qui répond à bonjour. Pour l'instant, il y en a un qui me regarde. Celui qui répond un bonjour, gagne quelque chose. 3, 2, 1, bonjour. Gagne quelque chose si vous répondez à bonjour. Il faut, faut aller vite. Hein. Après, vous dit il y en a qu'un qui vous regarde pour l'instant. Alors, euh, j'espère que tu vas gagner si tu réponds à bonjour, bien sûr. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Si tu réponds à un bonjour, tu gagnes quelque chose. Est-ce que tu as Xbox One Dis-moi si tu as Xbox One. Il y a des jeux de Xbox One que je peux faire gagner si c'était avec Xbox One. Dis-le moi dans les commentaires. Ceux qui veulent gagner, allez, revenez sur le live. Entre mon live, euh, pour l'instant, il y a une personne. Euh, si vous êtes plus allez sur le chat et que vous répondez à bonjour, vous gagnez un truc, euh, vous gagnez un, un jeu qui est de, derrière moi. Voilà les photos. Euh, je vais essayer de lancer un autre live avec une autre application pour savoir si j'arriverai à faire euh, si j'arrive à lancer avec euh, l'appli une euh, qu'on voit le jeu en fait, pas enfin, moi mais le jeu. Dis-moi comment on peut faire ça, les potos. Je ferai une vidéo pour ça pour savoir. Bon, là il y a presque personne qui vient, c'est un peu dommage quand même de faire ce live pour personne, euh, pas juste pour une personne, mais c'est bien que vous toi. Ou elle, bah toi qui est resté, merci. Entre moi, il y en avait un deuxième tout à l'heure, mais il a l'air d'être parti. Bon, c'est toi qui derrière l'écran, là, qui me voit. Est-ce que tu peux mettre un commentaire pour dire que tu as gagné le jeu de la One ou pas Tu peux mettre un commentaire Ça fait rien un petit commentaire. T'auras gagné le jeu que tu veux, que tu veux après. Dis-le-moi. Vite. Ah vite, bah, t'as tout le temps que tu veux en fait, toi. Voilà bon. Si j'arrête le live avant, tu ne gagnes pas le jeu. Euh, le live, euh... je vais bientôt l'arrêter parce que là, je pense qu'il y, a... y a peu de cousses qui sont tenus. qui tiennent le coup là. À part qu'il n'y a qu'une personne qui tient le tout mais je la remercie mille fois cette personne qui tient le tout coup du côté live. Euh, là, je ne sais pas ce que je vais faire les potos, euh, parce que là, il euh, n'y a presque personne. Bon, toi, la personne qui me regarde écrit un truc dans les messages ou un message privé sur ma chaîne YouTube maintenant. Bye A plus et j'arrête live maintenant. Merci d'avoir regardé. Bye.